Salut les poulets, ça va Alors aujourd'hui on va faire des nuggets de volaille au cornflex avec des pommes fondantes et des frites au paprika. Ça roule Allez on y va Alors, toujours accompagné de mon fidèle Diego, <rire> pour la recette nous, il nous faudra 4 pommes de terre, un œuf mélangé avec du lait, du sel, du poivre, de la farine, des cornflex, deux escalopes de poulet, une petite gousse d'ail, une échalote, du fromage blanc, de la crème, du persil, du sel, du poivre, des herbes de Provence, du paprika, du ras de la ou du curry, de l'huile de friture, un peu d'huile de tournesol et un petit peu de beurre. Allez, on y va Donc, pour les pommes de terre, on va couper les extrémités. Ensuite, on va faire un rectangle. Voilà. Avec les chutes, on les coupe en petits morceaux. Ce sera pour nos frites. Voilà. Et on fait ça avec les quatre pommes de terre. Alors, les quatre pommes de terre en rectangle, on va les cuire dans de l'eau salée pendant à peu près 20 minutes. Alors ensuite, on va tailler nos escalopes. Donc, on va commencer à les émasser finement. Vous avez vu comment je mets ma main Comme ça, le couteau passe en dessous et je ne risque rien. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ce poulet et je vais l'émincer comme ça. Alors mes doigts c'est pareil, vous avez vu, mon couteau glisse sur ma phalange. Une fois que c'est coupé comme ça, on émince encore. pour avoir des tout petits morceaux de viande Voilà Alors, pour les nuggets, on va en faire trois sortes Une au paprika une oise à l'anout et une avec de l'ail et du persil. On va commencer par l'ail et le persil. Donc je prends ma petite gousse d'ail que je mets dans le poulet, un peu de persil, du poivre et du sel. Ensuite, je mélange. Soit bien mélangé, je vais faire une boule. Voilà. Ensuite, je la trempe dans la farine, dans l'œuf et dans les cornflakes écrasés. Voilà. Alors pour ceux au paprika, je mets du paprika dans mon poulet, du sel, je mélange On fait une boule, on la trempe dans la farine, dans l'œuf et dans les cornflakes écrasés. Voilà, on aplatit un petit peu. Et pour ce raser la noot, du raser la noot, évidemment, du sel. Du coup, je me suis pris la liberté de prendre un petit peu de menthe, deux feuilles. Ça sera frais. J'ai envie. Voilà. On mélange. Et ensuite, vous connaissez le procédé, une petite boule dans la farine, dans l'œuf et dans les cornflakes. Alors maintenant... On va réaliser notre sauce au fromage blanc. Donc je vais mettre les échalotes dans le fromage blanc. Le persil. Alors normalement, c'est encore mieux avec de la ciboulette, j'en ai pas, donc du coup, ce sera du persil. Je mets ma crème. Voilà. Du sel. Du poivre. Et on mélange. Voilà. Alors maintenant on va cuire nos nuggets. J'ai fait chauffer de l'huile dans une casserole, je vais prendre mes nuggets, dès qu'elle est chaude, on peut mettre nos nuggets dedans. Alors dès que l'huile est chaude, on la met au plus petit feu, pour pas que ça cuise trop trop vite, sinon les nuggets ne seront pas cuits. Ah. Et Dès que les nuggets remontent à la surface, c'est qu'ils seront cuits. Je reconnais qu'ils vont se régaler. Voilà, ça y est, du coup, mes nuggets sont remontés à la surface. Je les retire et je les mets sur du papier absorbant. Et voilà, les nuggets cuits. C'est cool, hein Ensuite, dans mon huile, je vais mettre les chutes de mes pommes de terre. Et parallèlement, dans ma sauteuse, j'ai mis un peu d'huile et un peu de beurre. Et je vais faire dorer mes pommes fondantes. Alors dès que mes pommes fondantes commencent à bien caraméliser, je vais les poivrer. Alors, quand mes, quand mes pommes de terre sont cuites, je les débarrasse sur du papier absorbant. Comme ça. J'ajoute du sel, des herbes de Provence et du paprika, ensuite je mélange. Et voilà, ma recette est terminée, les nuggets on peut les maintenir au chaud, soit au four, ou alors on les fait réchauffer une minute au micro-ondes. Moi j'ai mis un peu de salade, parce que comme ça, ça va faire un petit peu glisser le tout Je c'est une bonne journée et à très très, très vite Hein Digo Tu vas en manger du poulet Tu vas ouais. manger du poulet Digo Nous, c'est heureux, il a trouvé du miel dans le jardin, il va se régaler je crois Digo, tu veux boire l'apéro Tu pris une belle Ouais c'est la